Bonjour à tous, c'est parti pour les sorties de la semaine 48. Au sommaire, Edge, Warhammer, mais aussi deux petits jeux venus du froid. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si vous me découvrez avec celle-ci. Allez, on commence avec Edge et Adara qui bénéficient d'une couverture de boîte un peu plus moderne. Le jeu vous plonge au cœur d'une civilisation à travers trois époques passionnantes. Vous la peuplerez de personnages issus de plusieurs continents, mais aussi de cultures et d'époques différentes. Adara est un jeu de draft où vous devrez choisir judicieusement vos citoyens et vos réalisations afin que votre monde reçoive la gloire et les honneurs qu'il mérite. Mais ne négligez pas votre agriculture, votre développement culturel et votre puissance militaire. C'est au prix de 40 euros et c'est pour 2 à 5 joueurs, 10 ans, 30 minutes à 1 heure. On va retrouver également une réimpression de l'âge de pierre dans ce jeu de gestion de ressources. La fabrication de nouveaux outils et le développement de l'agriculture améliore le quotidien de vos petits hommes préhistoriques l'âge de pierre vous invite à revivre cette époque. Coupez du bois, extrayez de l'argile, taillez de la pierre et mettez-vous à la recherche d'or dans les rivières. Utilisez toutes les ressources pour développer votre village et accéder à de nouveaux stades de civilisation. Bon, je peux vous dire qu'à cette époque, l'or, on en avait un peu rien à foutre, mais bon, il faut parler avec les codes d'aujourd'hui, donc c'est anecdotique. On sera sur un jeu à 39,95€ à partir de 10 ans, 1 à 2 heures pour 2 à 4 joueurs. Marauder de Midgard est un jeu de gestion à l'européenne et d'aventure dans l'univers des Champions of Midgard qui était sorti en 2018. Vous êtes le maître d'un Drakkar et de son loyal équipage, votre Insatiable quête de pouvoir, fera-t-elle de vous le maraudeur le plus redouté Recrutez euh, de téméraires vikings, soumettez des territoires nouveaux et pillez des forteresses et des villages. Il y a pas mal de matos dans la boîte, cartes, pions, plateaux de joueurs. C'est au prix de 67,50 à partir de 14 ans, de 1 à 2 heures pour 2 à 4 joueurs. Même époque, avec paladin du royaume de l'ouest. Attention, ça, ça a l'air vraiment prometteur. Les joueurs doivent rassembler les ouvriers de la ville pour se défendre, bâtir des fortifications et redonner confiance à tout le pays. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Dans sa grande sagesse, le roi vous a envoyé les plus vaillants chevaliers pour donner un coup de main. Alors au fur et à mesure que le jeu avance, le joueur augmente progressivement la foi, la force, l'influence. Ce sont des paramètres qui affecteront non seulement le score final, mais ils vont également déterminer la portée de vos actions. Les chevaliers que vous choisirez vous débloqueront des ressources sous forme d'ouvriers ou autres. Mais c'est surtout la présence au centre de la table d'une magnifique river qui permettra de diversifier votre jeu et pourra également ben, vous balancer des envahisseurs qui vous faudra soit convertir, soit combattre. Là aussi, il y a beaucoup de matos car vous aurez des plateaux joueurs extrêmement complets et un plateau central vraiment impressionnant. Ce sera au prix de 39,90€. À partir de 12 ans, 1 à 12 heures, pour 1 à 4 joueurs, je pense que c'est quand même un jeu de stratégie d'un niveau assez élevé, donc ça mérite de s'y intéresser. Côté Games Workshop, on nous avait habitué aux vagues pour les banquiers dépressifs, on va se tourner sur 40k avec notamment deux start collecting, le premier, les Vanguard Space Marine, avec un lieutenant en armure Phobos, 3 suppressors, 3 éliminators et 10 infiltrators. Je vous rappelle que les infos de ces figurines sont dans le dex Space Marine. En face, on retrouvera une superbe start des Chaos Space Marines. Avec un Master of Possession, un Venom Crawler, deux Obliterators qui sont vraiment impressionnants. Il hein, y en a, on dirait Bant dans euh, no Batman, deux uh, Greater Possessed et euh, une unité de KO de Space Marine de 10 figurines. Les deux starts sont au prix de 80 euros, comme à l'accoutumée. N'oubliez pas, c'est également la sortie du Sorcier Space Marine KO, pour 22,50€ et celui que nos spécialistes français vous ont déjà passablement présenté, l'éveil psychique, foi et fureur qui sera au prix de 32,50€. À l'intérieur on y retrouvera un historique de l'époque de la grande faille, des missions qui vous permettent de recréer les batailles les plus décisives du conflit des règles d'armée étendues pour les Black Templars avec les traits pour les seigneurs de guerre, les stratagèmes, les reliques, les objectifs tactiques et même un tableau de génération de noms. Sinon, on aura également les règles étendues pour l'Adeptus avec des litanies de bataille par chapitre, plus des améliorations pour les chaplains, les tech marines les Librarian, les Apothicaries, les Anciens et la Compagnie Champion. Des règles d'armée étendues également pour l'hérétique, dont la salve malveillante et les armes démoniaques. Évidemment, euh, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être encore vous procurer en fait euh, la boîte des Sœurs de Bataille pour 120 euros, avec une canonesse, 10 Battle sisters, 5 Séraphins... Un repenta supérieur, 4 Repentia, 13 arco, un pénitent, un codex des sœurs de bataille en édition exclusive, les cartes également, euh, une boîte de dés, mais qui est juste blanc, donc euh, je trouve que c'est pas le top. Et puis ben, notamment quand même un livret de règles pour Warhammer 40k. Voilà, c'est tout pour ce matin. J'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent via Tipeee ou en utilisant mes liens Philibert et Amazon. Grâce à vous, la qualité progresse au rythme de la technique. Et je peux également présenter des jeux éditeurs avec lesquels je n'ai pas forcément de partenariat. Cela permet de diversifier le contenu et je pense que c'est une bonne chose que de s'ouvrir à d'autres univers. En attendant, il me reste à vous souhaiter